Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition de notre web-série websérie qui concerne l'évolution du management. Euh, nous sommes une soixantaine de, de connectés actuellement. Euh, et pour cette, cette, ce troisième épisode, on va aborder donc une, une des questions qui se posent en termes de problématiques émergentes sur le champ du management euh, et qui touche donc la gestion de l'incertitude. Euh, pour démarrer, ce que je vais vous proposer en fait, c'est d'aborder un petit problème euh, contemporain et je vais vous demander euh, l'espace de quelques instants de vous mettre dans la, la position euh, suivante. C'est un mini business case. Hein. Euh, vous êtes responsable d'une unité de, de fabrication qui est dédiée à la production de produits euh, standards, plutôt moyens ou bas de gamme. Et votre capacité de production actuelle est de 100 000 unités annuelles. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que dans votre environnement, il y a des compétiteurs plutôt low cost qui vous attaquent de toutes parts. Et au regard de ça, votre direction, la direction de votre entreprise a décidé d'un revirement stratégique et a décidé d'un repositionnement progressif vers le marché premium. Il y a un certain nombre de démarches qui ont été engagées par rapport à ça, des démarches commerciales notamment, qui commencent à porter leurs fruits et qui offrent, concernant votre unité de, de production, qui vous offre l'opportunité d'un potentiel de développement de 200 000 unités d'un nouveau produit premium. Alors bien sûr, rien n'est rien certain. Hein. Il s'agirait en fait d'être en capacité d'ici six mois de produire ces 200 000 unités annuelles. Et rien n'est certain car le nouveau client a des exigences, et notamment en termes de capacité de production et de qualité produit. Et pour répondre à ces exigences il faudrait investir à hauteur de 14 millions d'euros pour remettre à niveau votre outil de production et il faudrait également arrêter la production du produit historique, ce qui évidemment est toujours un peu risqué. Donc, en tant que responsable de cette unité de fabrication, vous êtes sollicité dans le cadre d'un groupe de réflexion pour apporter des éléments opérationnels à la prise de décision. Donc, ce que je vais vous demander par rapport à, à ce, cette problématique, c'est évidemment pas de la, la traiter sur le fond, ça prendrait un peu de temps, c'est plutôt de vous demander simplement, et on va le voir à travers un petit sondage, c'est de vous demander comment vous vous sentez par rapport à ça. Alors, comment vous évaluez en fait votre capacité à contribuer à la décision Est-ce que pour vous c'est trop fastoche Est-ce que ça va Ça ne vous paraît pas trop compliqué est-ce que ça vous paraît compliqué, vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ça Ou « joker, euh, j'abandonne euh, », ben là il n'y a pas photo, hein, 100% d'entre vous euh, se disent « non ». Pour certains, ce n'est pas trop compliqué. Alors, 84% d'entre vous cons, euh, considèrent que c'est compliqué, que vous ne vous sentez pas très à l'aise par rapport à, à, à cette problématique. Bon, Jusque-là, tout est normal, euh, puisque en fait, cette problématique est assez illustrative euh, des formes de dilemmes auxquelles peut être confronté le, le management aujourd'hui, notamment en termes de prise de décision. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et personne ne peut se sentir évidemment totalement à l'aise pour appréhender ce type de, de, de problématique qui est porteuse d'un haut niveau euh, d'incertitude. Et on va le voir, euh, la gestion de l'incertitude euh, bah, réinterroge assez fondamentalement euh, le leadership tel qu'on l'a pensé jusqu'à maintenant. Euh, puisque l'imaginaire en fait, du leadership euh, est fondé pour une bonne part sur le modèle des grandes entreprises du XXe siècle, qui était un modèle relativement stable. Et dans cette, euh, cette configuration-là, ce qu'on considérait, c'était par exemple que l'enjeu stratégique, consistait à créer un avantage concurrentiel durable. Aujourd'hui, euh, c'est une croyance qui est assez fortement remise en cause, d'abord parce qu'elle n'est pas forcément appréhendée comme, comme réaliste. L'enjeu aujourd'hui, plutôt que de créer un avantage concurrentiel durable, serait plutôt de créer des conditions d'agilité et de résilience qui vont permettre à l'organisation de s'adapter au fil des, des mouvements, au fil des évolutions qu'elle subit de la part de, de son environnement. Dans l'imaginaire collectif aussi associé au leadership, on considérait que l'organisation devait être dirigée par des leaders qui fixent un cap et qu'elle doit être gérée par des managers qui exécutent la stratégie et pilotent l'opérationnel. La distinction entre leader et manager perd aujourd'hui un peu de son sens parce qu'on va le voir, à quelques niveaux que ce soit dans l'entreprise, à tout niveau de responsabilité, il est devenu important de savoir choisir un cap, face à des objectifs multiples et dans un contexte incertain. On sait dire aussi que définir un cap, ça ne suffit pas pour garantir le succès de, de l'organisation. Et on va le voir un peu plus tard. L'enjeu aujourd'hui, plutôt que de définir des grandes ambitions, des grandes visions, bah consiste davantage à s'investir sur des projets plus court terme, plus moyen terme, qui visent une adaptation constante à l'environnement. On parlait aussi de leader visionnaire. Le leader est un visionnaire. Alors Ça aussi, c'est une croyance qui est fortement réinterrogée aujourd'hui, parce que prétendre conduire une organisation au succès à travers une forme de clairvoyance, euh, peut non seulement relever d'une illusion, mais ça peut être aussi excessivement euh, dangereux, euh, puisque ça peut nous conduire à nous enfermer dans des, dans des croyances. Alors, il, y a, il y a des exemples bien connus, hein. l'exemple le plus connu est certainement celui de l'entreprise Kodak. Euh, Kodak qui avait, enfin l'état-major de Kodak avait tous les éléments euh, en main pour voir que son environnement était confronté à une véritable révolution numérique. Pour autant, ils n'ont pas pris le virage du numérique au moment où il le fallait, donc il y a eu des biais cognitifs qui ont, qui ont conduit les dirigeants de cette entreprise à ne pas voir la réalité telle qu'elle était. Et puis on dit aussi que le leader. On disait aussi que le leader était quelqu'un d'audacieux, euh, or, plus aucune organisation aujourd'hui, ou plus beaucoup en tout cas d'organisations, ne sont en mesure de contrôler suffisamment leur environnement pour être assurées du succès de, de, de leurs décisions. Et toutes les décisions qui vont constituer un pari audacieux sur l'avenir peuvent être considérées avec la plus grande méfiance. Donc on le verra tout à l'heure en termes de prise de décision, qu'est-ce que ça modifie finalement sur le, le paradigme euh, managerial, euh, cet environnement euh, porteur d'incertitude. Donc en fait aujourd'hui on, euh, ben on est dans un contexte où euh, tout peut être remis en cause, hein, les clients fidèles ben, ils deviennent volatiles, euh, les capitaux s'allouent et se retirent au gré des opportunités, euh, les alliances se font et se défont au gré des projets. Et vos meilleurs talents peuvent partir euh, du jour au lendemain. Donc la question que ça pose, ça aujourd'hui, et c'est ça qu'on va essayer d'adresser euh, lors de ce Web Corner, c'est au regard du niveau d'incertitude, d'imprédictibilité qui constitue... Euh, euh, qui constituent euh, l'environnement le, le, actuel, comment faire avancer ces équipes, alors que les, pri les priorités, les critères de succès peuvent évoluer à, à tout moment, comment naviguer euh, quelque part dans, dans un certain euh, brouillard. Alors c'est difficile de poser des certitudes en termes de gestion des certitudes, hein, de l'incertitude, euh, on va quand même tenter l'exercice en posant quelques balises qui peuvent constituer des éléments de repères structurants pour demain. Alors, je vois quelqu'un quand même qui pose une question. La vision reste cependant une marque de leadership, non On aura l'occasion d'y revenir dans, dans quelques instants. Euh, ce que je vais vous proposer, c'est de, de, de rentrer dans chacune de ces, de ces balises. Euh, et pour adresser la première, hein, choisir ses engagements clés, je voudrais vous poser. On va lancer un deuxième sondage. Euh, à quelle situation euh, vous sentez-vous le plus confronté aujourd'hui Est-ce que vous êtes dans une situation où vous pouvez planifier et organiser vos travaux dans le cadre d'objectifs clairs et stables Est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez plusieurs rattachements hiérarchiques, fonctionnels, enfin, de multiples interactions à gérer Est-ce que vous avez des objectifs multiples, parfois contradictoires, flous ou fluctuants Alors la tendance hein, qui se dégage, c'est qu'il y a pas grand monde parmi les, les connectés qui se retrouvent finalement dans une, dans une configuration où vous pouvez planifier organiser les travaux euh, dans, dans le cadre d'objectifs clairs et stables. La très grande majorité d'entre vous est soit confrontée à des, des interactions multiples ou à des objectifs multiples, contradictoires, flous ou structurants. C'est bien une des caractéristiques qui nous fait parler d'incertitude et de complexité aujourd'hui. Et par rapport à ça, la première balise que je vais vous proposer, alors les balises, là, c'est le résultat de, à la fois de travaux qui ont été conduits par Ségos, mais aussi de travaux qui ont été réalisés à Harvard, donc c'est un mix de ces, deux, de ces deux inputs. Donc première balise, choisir ses, ses, ses engagements clés. Si vous êtes manager de terrain, forcément, vous avez des objectifs qui sont fixés par vous, votre supérieur. Donc ça, ça a au moins le mérite d'être relativement clair et lisible. Maintenant, vous avez aussi de multiples parties prenantes avec lesquelles vous êtes en interaction, des parties prenantes qui ont des attentes vis-à-vis -vis de vous. Un des enjeux, ça va être de, de définir ses priorités au regard de ces parties prenantes, justement. Et les questions à se poser, hein, c'est euh, qui compte sur moi De qui ai-je un besoin critique de soutien pour réussir ma mission euh, quelles, sont leurs attentes, euh, quelles sont les attentes de ces parties prenantes à mon égard Et quels engagements clés vais-je choisir de prendre pour satisfaire les besoins de ces différentes parties prenantes ce type de raisonnement a pour but hein, d'aider à se fixer euh, un cap pour soi-même, sachant qu'il est relativement illusoire de vouloir répondre à toutes les sollicitations auxquelles on va être confronté dans un environnement euh, instable et dans un environnement de plus en plus complexe. Je pense notamment à ceux parmi vous qui évoluent dans des environnements euh, matriciels. Donc euh, finalement, se poser ce type de questions qui renvoie finalement à la gestion de ses propres priorités, aide à se définir ses propres marges de manœuvre, à faire des choix et à investir des zones euh, d'influence qui nous permettent d'avancer euh, selon un chemin tracé au regard de, de vraies priorités et en fonction d'un certain discernement par rapport aux parties prenantes avec lesquelles on a un, en interaction dans notre environnement. Deuxième balise, s'imposer une, une, grande, une grande transparence euh, là aussi, hein, il y a une remise en cause du schéma, euh, du schéma de pensée euh, traditionnel en termes de leadership, puisque dans le schéma traditionnel, ce qu'on disait souvent, c'est que pour mobiliser euh, son entourage, un leader doit se montrer optimiste, euh, croire en la vision affichée ou la stratégie euh, choisie. Et dans cette acception finalement du, du leadership, il peut être assez tentant euh, d'embellir la situation euh, en éludant euh, notamment ce qui, va, ce qui ne va pas. Or, dans un environnement en perpétuel mouvement, euh, cette logique euh, s'avère relativement euh, dangereuse, parce que non seulement elle peut mettre à mal la relation de confiance, qui euh, on l'avait déjà dit hein, lors d'un premier Web Corner, relation de confiance qui constitue le premier niveau d'influence et de leadership. Donc, euh, une logique euh, qui consiste à embellir la situation euh, peut compromettre cette réalité-là, mais elle peut aussi conduire à se voiler la face et à perdre, et à perdre sa lucidité. Or, plus que jamais, le principe de lucidité va devenir indispensable. En tant que manager, par exemple, peut-être que vous avez engagé des plans d'action qui visent à répondre à une problématique qui vous est imposée par votre environnement. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, voudriez qu'elles avancent. Euh, bah, sans doute que la meilleure stratégie à opérer pour embarquer vos équipes, c'est de dire la vérité. Aujourd'hui, c'est de dire la vérité et d'expliquer en quoi les choses n'avancent pas comme on aimerait qu'elles avancent et de ne pas chercher à rassurer à tout prix, euh, à tout prix euh, vos, vos différentes parties prenantes. En tant que patron, par exemple, vous pouvez avoir capté des informations privées qui vous montrent qu'il y a un nouveau concurrent qui menace la croissance que vous avez promis à vos investisseurs. Ben là aussi probablement aujourd'hui que la meilleure stratégie à opérer, c'est de les informer au plus tôt de cette réalité pour engager un dialogue constructif et préserver cette relation de, de confiance durable. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut alerter votre supérieur ou vos équipes dès qu'il y a un signal qui vous inquiète. Hein. Euh, par contre, plutôt que de démultiplier les efforts pour rassurer coûte que coûte, euh, il s'agit en fait de comprendre les signaux faibles euh, qui émergent de, de l'environnement et de partager cette compréhension dès lors qu'elle peut impacter sont de, ceux dont le soutien euh, est pour vous euh, tout à fait euh, essentiel. Euh, je vois les questions qui renvoient à ça. Hein. Si le manager dit la vérité, va-t-il générer des doutes et des craintes Probablement, mais euh, probablement que ça peut générer des doutes et des craintes. Donc, je, je, Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'au moindre signal, il s'agit d'alerter de, de, euh, la Terre entière, mais lorsque vous avez des signaux qui se confirment, le mieux est d'avoir de, de, un discours de transparence et de lucidité par rapport à ça, puisque l'intérêt en jeu à préserver coûte que coûte sur la durée, c'est celui qui consiste à préserver la relation de confiance, qui encore une fois est un élément majeur et c'est un capital, une ressource clé de leadership, sens, de leadership au sens capacité à créer de la confiance et à embarquer, embarquer les équipes. Donc au-delà de la lucidité vis-à-vis -vis de, de soi-même, il s'agit d'imposer une grande transparence avec ses équipes euh, en ayant une communication régulière sur voilà, quelle est la performance que nous obtenons aujourd'hui au regard de, de, nos, de nos engagements, euh, quels sont les défis qui nous restent à relever, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va moins bien au regard de ce que l'on avait prévu. Euh, bref, être au clair sur les conditions de succès, sur la réalité, euh, contribue, efficacement à orienter les énergies des personnes dans un environnement incertain. Troisième balise, mobiliser sur des projets tangibles. Alors là je voudrais vous proposer un, un troisième petit sondage euh, à travers une question qui va peut-être vous paraître bizarre, mais euh, alors qui parmi vous passe plus de 6 heures par jour au bureau D'accord. 94% d'entre vous passent plus de 6 heures par jour au bureau. Alors, j'aurais dû préciser euh, en tant que manager, bien sûr, il ne s'agit pas de 6 heures d'occupation, hein, il s'agit de 6 heures de préoccupation. Et si vous me dites euh, que vous passez plus de 6 heures par jour à votre bureau, ça peut être un indicateur d'une problématique managériale, Parce que l'enjeu aujourd'hui, et on va le voir un, un peu plus loin, euh, consiste à finalement être très engagé, alors non pas sur euh, la définition d'une vision, euh, sur facile de définir une, une vision hein, ou une ambition, mais d'être très engagé auprès des équipes sur des projets structurants euh, qui ont un impact plutôt court ou moyen terme et qui visent, euh, et qui visent à, à s'adapter aux évolutions de l'environnement. Être très engagé également directement auprès des clients. Donc, capter les signaux euh, auprès des clients, auprès des équipes, euh, analyser ce qui se passe, écouter. Et c'est cette qualité d'écoute qui va alimenter finalement les six heures de préoccupation que l'on peut passer par jour au bureau. Bon, tout ceci est une image, mais elle a pour but d'illustrer euh, aussi le fait que là encore, il y a une remise en question assez fondamentale du paradigme initial hein, de leadership qui consistait à dire que voilà, pour fédérer les énergies, il faut une ambition collective, il faut une vision stimulante du futur. Alors je ne dis pas qu'il n'en faut pas, bien évidemment, mais je dis que c'est un, un peu court aujourd'hui. Et certains dirigeants l'ont bien compris. Hein. L'autre jour, en introduction d'un séminaire qui concernait des cadres dirigeants d'une grande banque, le numéro 2 de cette banque était là pour partager sur la stratégie de la banque. Et ce qu'il leur a dit, ben, c'est que la première décision stratégique qu'ils avaient prise euh, pour cette année 2015, c'était de ne pas faire de plan stratégique. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stratégie. Par contre, il a partagé longuement euh, un certain nombre de, de, de projets qui sont très concrets, très tangibles et qui visent tous à ajuster finalement l'organisation à des évolutions euh, importantes de l'environnement de, de cette banque. Il y a pas mal de spécialistes, hein, euh, Cotter notamment, euh, qui est un grand spécialiste américain du change, de, de la conduite du changement, qui remet lui aussi en cause ce principe de vision. Et la tendance aujourd'hui consiste donc à prôner la nécessité d'engager les équipes sur des projets tangibles plutôt court terme avec en corollaire un très fort engagement du management sur ces projets structurants. Et c'est quand même essentiel de donner du sens aux collaborateurs, bien sûr que c'est essentiel de donner du sens aux collaborateurs. Une façon de donner du sens aux collaborateurs, c'est aussi de les engager sur des projets, des projets très tangibles, très opérationnels, qui répondent à des enjeux que tout le monde peut toucher de manière précise dans son activité quotidienne. Quatrième balise, euh, piloter à vue. Alors, on l'a abordé tout à l'heure, hein, dans un environnement incertain, euh, là ça touche la prise de décision. Euh, les, bonnes, les bonnes décisions ne sont pas forcément audacieuses, justement. Euh, elles ne constituent pas un pari sur l'avenir. Donc la question qui se pose là, c'est comment qualifier une bonne décision dans un environnement incertain. Alors l'exercice en quelques secondes est un, un peu compliqué. Mais on va quand même le tenter. Et on pourrait se dire que finalement, les bonnes décisions, elles permettent d'avancer dans une direction donnée en renforçant la capacité à s'adapter à l'imprévu. Alors, je vais essayer d'illustrer le propos. Euh, elle recouvre trois caractéristiques. Première caractéristique d'une bonne décision euh, dans l'incertitude, elle constitue une avancée concrète dans une direction donnée. Si par exemple, vous avez besoin pour développer votre business de euh, développer un réseau de distribution Plutôt que d'engager un programme complet d'affiliation, de franchise ou je ne sais quoi, peut-être que vous avez intérêt à commencer par expérimenter un partenariat avec un distributeur. La notion d'expérimentation devient un mode de, de, de fonctionnement particulièrement adapté dans les environnements complexes et incertains. Donc, première caractéristique, cette décision, cette décision constitue une avancée concrète dans une direction donnée. Elle ouvre de nouvelles possibilités, donc si je reprends cette, cet exemple de, de, de, de distributeur, je vais choisir un distributeur qui ferait un bon candidat si demain on devait choisir une stratégie distributeur exclusif par exemple, plutôt qu'un programme d'affiliation. Et puis la dernière caractéristique, euh, ces décisions ne font pas courir de risques superflus, c'est-à-dire si ce partenariat échoue le risque est limité, on aura la possibilité d'actionner d'autres leviers, mais en aucun cas cette décision pose quelque chose d'irréversible qui peut nous mettre dans une situation compliquée pour l'avenir. Donc, Quand on parle de pilotage à vue, il s'agit de ça, et la logique d'expérimentation va devenir cruciale dans les années à venir. Et dernière euh, balise, hein. là il s'agit de, de s'appuyer sur des, des repères stables, euh, je fais référence à un guide de haut de montagne qui est quelqu'un qu'on fait intervenir assez régulièrement lors de, de séminaires de, de management. Donc C'est quelqu'un qui gère, des qui accompagne des équipes dans des expéditions de type K2, Annapurna. Donc c'est pas la, la petite expédition, hein, c'est des trucs un peu, un peu sérieux. Euh, ce qu'il dit, lui, c'est que, bien sûr, c'est des choses qui se planifient hein, longtemps à l'avance. Hein, c'est des projets d'un an à peu près. Mais euh, il y a tellement d'imprévus que rien ne se passe jamais comme prévu. Et euh, en termes de gestion de l'incertitude, les messages qu'il qu partage de son expérience de guide de haute montagne, il insiste sur deux points. Le premier, c'est de, de recentrer euh, les participants, ces euh, équipes, euh, de les recentrer sur l'objectif essentiel, sachant que certains des, certaines des personnes qui l'accompagnent, leur objectif, c'est... Euh, d'aller au sommet, d'aller au sommet de, du cas de d'autres, c'est d'aller le plus rapidement au sommet du cas d'eux. Lui, son objectif est, et l'objectif qu'il souhaite partager coûte que coûte avec l'ensemble, c'est que tout le monde rende vivant de cette expédition. Donc c'est pas tout à fait le même objectif. Mais premier enjeu, hein, se recentrer sur l'objectif essentiel. Et le deuxième enjeu, euh, bah, c'est les règles de sécurité. C'est-à-dire, ça c'est un repère stable, intangible, non négociable. Euh, concentrer les énergies sur le respect absolu de ces règles de sécurité. Si on transpose cette, euh, cette réalité au monde de l'entreprise, il y a des choses qui sont assez évidentes. Euh, à défaut de vision, d'ambition euh, trop générique, l'enjeu peut consister à être très au clair sur la raison d'être de l'entreprise, du service, du département. La raison d'être peut constituer, euh, se poser la question de à quoi on sert dans notre environnement Constitue en général une balise assez stable pour guider l'action et orienter l'énergie individuelle et collective. Et puis un autre élément qui peut constituer un élément de stabilité dans, dans, dans l'incertitude, c'est ce qu'on peut appeler les valeurs ou les règles du jeu. Et lorsqu'il y a une vraie adhérence entre les valeurs qui sont perçues par le marché ou par les clients, les valeurs qui sont déclarées par une direction et les valeurs qui sont vécues, par les membres de, de l'entreprise. Euh, là, en général, ça constitue un élément de repérage important qui permet de naviguer avec une certaine dose de, de sécurité et de confort lorsqu'on doit naviguer dans, dans le brouillard. Donc voilà, c'était cinq balises qui avaient pour but de, de donner quelques éclairages et quelques repères. Il y aura évidemment plein d'autres choses à dire et à approfondir euh, sur le sujet. Euh, je regarde s'il y, y a quelques questions... Euh, euh, distinction, occupation, euh, je ne comprends pas bien la distinction occupation et préoccupation. Euh, pour illustrer le propos, euh, en termes de management, euh, la notion de préoccupation renvoie à, à la capacité à se poser les bonnes questions. Euh, au regard de ce qu'on observe dans notre environnement. Euh, ce qui est intelligent au management aujourd'hui, ce n'est pas les réponses toutes faites et les réponses standards qu'on peut apporter à une situation donnée. Euh, c'est les questions qu'on est capable de se poser euh, et les préoccupations qu'on est capable de modéliser pour faire face aux évolutions de notre environnement. Je regarde d'autres questions. Comment mobiliser la capacité et la capacité d'écoute euh, de la hiérarchie. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, c'est un enjeu euh, le fait de se mettre en, en écoute à la fois de son marché, auprès de ses clients et auprès de ses équipes, ça devient un enjeu clé puisque euh, l'enjeu, c'est d'apprendre à apprendre et de s'adapter au fil de l'eau. La seule façon de s'adapter, c'est bien de développer cette capacité d'écoute pour capter, capter les signaux faibles de notre environnement. Voilà, on arrive au terme de ce. On fait signe qu'on arrive au terme de ce webcorner. Euh, évidemment. Euh, N'hésitez serait... pas à revenir vers vous si vous êtes confronté dans l'exercice de votre job à des problématiques de, de management ou de management stratégique dans un environnement incertain, imprédictible. Euh, je vous donne rendez-vous euh, pour un dernier épisode de cette série sur l'évolution du management où là nous allons approfondir la question de l'agilité euh, managériale euh, et ce prochain épisode aura lieu euh, dans 15 jours le 5 mai donc je serai très heureux de le 7 mai pardon, je serai très heureux de vous retrouver lors de ce prochain web corner à très bientôt au revoir